Aujourd'hui, les, les mobilisations sont importantes, euh, y compris dans euh, le constat qu'on a fait c'est dans, tout, dans toutes les villes, y compris les villes euh, qu'on dit petites ou moyennes. Euh, et, et de surcroît, dans une période où y a, on est en, on est une période de congé scolaire, avec des, des citoyens, des citoyennes, comme il y a une mobilisation de nouveau samedi, qui vont faire le choix de ne pas venir aujourd'hui, mais qui seront là samedi. Donc euh, la mobilisation et la colère, elles sont toujours très présentes et importantes. Et, et, et c'est bon pour la suite du mouvement des premiers reculs, euh, qui montre que le gouvernement n'est pas serein. Il a obligé euh, les mobilisations pèsent sur les députés et, et le gouvernement cherche à avoir une majorité à l'Assemblée. Ceci dit, euh, ces reculs, euh, c'est loin de l'objectif qu'on se fixe euh, avec les autres organisations syndicales. L'objectif, c'est le retrait total du projet de loi. Et donc euh, pour l'instant, le compte n'y est pas. « Si le, les, les représentants du peuple n'écoutent pas le peuple, et il faudra que le peuple s'exprime plus fort. Et vous le savez, la CGT a déjà dit ce qu'elle pensait de la situation. Si les manifestations puissantes manifestations ne suffisent pas, il faudra proposer aux salariés des grèves, des grèves reconductibles partout où c'est possible. » Et vis-à-vis -vis de ces jeunesses, euh, diplômés, mais euh, qui euh, pensent que le boulot c'est important, mais qu'il n'y a pas que le boulot, le boulot dans la vie, bah, il faut euh, avoir le temps du travail et le temps du repos. Et donc, euh, euh, oui, euh, il y a besoin de se mobiliser, de, de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Euh, on a une pétition en ligne qui va bientôt approcher un million de, de signatures. Voilà, Il faut exprimer son mécontentement. avoir, tu peux le temps sera pour ta voix Si tu veux des enfants tu partiras plus tard Car le gouvernement pense que c'est pour bas Des mauvais mots, mots en gagnant de quelques eaux des mauvais mots, mots We make Empire Ils ne seront pas de taille We make um fire Arrête ton blabla na, na, na, na.